Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant l'Outbreak Day qui va changer de nom cette année puisque c'est une annonce qui vient d'être réalisée par Naughty Dog et notamment par son directeur de la communication, Arne Meyer. Cela fait 7 ans depuis la sortie de The Last of Us en juin 2013 que nous célébrons l'Outbreak Day le 26 septembre, à savoir le jour de l'épidémie. Dans le jeu The Last of Us, dans la narration, dans la fiction de The Last of Us, c'est bel et bien le 26 septembre que tout a débuté, qu'il y a eu la mort de Sarah, qu'il y a eu l'épidémie qui a commencé à se répandre aux états unis puis dans le monde, et donc que les péripéties de The Last of Us ainsi que de The Last of Us Partie 2 ont débuté. Ainsi, tous les ans, Naughty Dog nous donne rendez-vous à cette date anniversaire pour célébrer The Last of Us. Tous les ans, depuis 2013, nous avons le droit à différentes surprises ces jours-là. Donc je vous laisse une petite vidéo qui s'affiche en haut de votre écran pour voir l'historique et voir toutes les choses qu'il y a eu à chaque fois les 26 septembre entre 2013 et 2018. L'année dernière, souvenez-vous, c'était la fameuse semaine de l'Outbreak Day avec enfin, après plus d'un an et demi d'attente, un nouveau trailer de The Last of Us Part II, des informations, les éditions collector et la première date de sortie. Il y a quelques jours seulement, Naughty Dog Mag vous proposait un gros dossier écrit et vidéo sur l'Outbreak Day 2020, que peut-on attendre Une vidéo que vous pouvez voir ou revoir dès maintenant, juste en haut de votre écran dans la fiche qui apparaît et dont on disait un peu les choses que l'on pouvait attendre, comme l'annonce d'un multijoueur, l'annonce pourquoi pas d'une version PS5 du jeu ou encore des informations sur la série HBO The Last of Us. Eh bien, ce qu'on n'a pas vu venir, c'est qu'aujourd'hui, cette année, l'Outbreak Day n'existera plus. Il va être remplacé par le The Last of Us Day. Pourquoi Tout simplement parce que Naughty Dog ne souhaite pas assimiler ce jour de fête à la terrible pandémie mondiale du Covid-19 qui sévit bah, depuis cette année, depuis le début d'année. Ainsi, dans un communiqué de presse, Naughty Dog nous indique, et je vous le traduis, depuis 7 ans, le 26 septembre a été l'occasion de reconnaître et de célébrer l'incroyable passion de la communauté The Last of Us. Cependant, si nous avons parlé des événements de l'année dernière et des défis auxquels nous continuons de faire face avec la fameuse épidémie du Covid-19, nous ne sentions pas bien de continuer sous la bannière Outbreak Day. Alors que le nom de la date sont enchaînés dans la fiction du jeu, le 26 septembre signifie bien plus que des traditions. Il s'agit de montrer notre appréciation à nos fans. C'est pourquoi ce samedi et à l'avenir, le 26 septembre sera connu sous le nom de The Last of Us Day. Un nom qui reconnaît non seulement le monde qui nous entoure, mais reflète également la croissance de la communauté alors que nous accueillons des millions de nouveaux joueurs avec la sortie de The Last of Us Partie 2. Nous avons beaucoup de choses passionnantes prévues et nous avons hâte de les partager avec vous dans quelques jours. Donc, oubliez l'Outbreak Day et bienvenue au The Last of Us Day. Nous vivrons donc la première édition dans quelques jours, samedi, là, le 26 septembre, et on espère de belles annonces. On attend dans les commentaires vos prédictions, est-ce qu'on va avoir droit à l'annonce du multijoueur, la version PS5, des infos sur le multi ou autre chose. On a hâte de voir vos avis. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très très vite sur Naughty Dog Mag, sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour couvrir toute l'actualité des jeux et du studio Naughty Dog. Salut à tous